Salut, vidéo très rapide. Je te file un making of, making bof, avec quelques images qu'on a récupérées du tournage de EMS. Et oui, j'ai un autre à offrir parce qu'on n'avait personne avec nous pour filmer. C'est pas terrible, mais c'est ça. Journée EMS spéciale 100K. On fait un clip. J'ai euh, Tom, le pilote. Mon pilote perso la avec moi. Exactement. Oh, oh, oh. Vas-y, making bof Salut à merde, mauvais sens Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de MS Motorsport. Donc euh, bah, j'ai une nouvelle caméra, hein, comme vous pouvez voir, j'ai un trépied de malade. Donc euh, on est en compagnie de Tom. on oh. la 316. Et là, on est en compagnie de Monsieur Plume, noir, avec son thorax. Non, c'est pas ça Ah non, c'est corax <rire> Et d'une belle 328 euh, des champs qui est prête à faire un petit peu de, de rallye. Puis la belle et magnifique Peugeot 306. Peugeot mais c'est putain de lourd ton truc ah, là en fait jours. hein. Mais tu rigoles ou quoi Si je franchement c'est super je te file lourd. Tu files le vrai Non. Tu veux que je le reprenne Oui. Mais <rire> c'est vraiment bien. Bon, on se passe le vlog. Mais franchement ça, il me faudrait vlog, pour même. vlogger avec la ZV1. Bah, il y en a des, elle a, des plus petits. Il a une stab, mais c'est pas un truc de ouf. Quoi. j'ai bien en habit de travail j'aurais pu m'habiller bien Merde attends Top Ouais j'ai dit top Alors, euh, silence hein Je vais une fois de gens en haut, je m'arrête et puis je vous le dirai. Tu es bloqué? <rire> T'as une roue en l'air. Tu peux descendre, tu peux venir, on est en place. On descend tranquille, euh, voilà, tranquille balance, quoi. Euh, un minimum dynamique dans le virage, quoi. J'attends juste un tout petit peu parce qu'il y a des voitures là qui descendent, là. Il y va, là Il attend un peu parce qu'il y a des voitures. Ben, préviens-moi quand tu pars, alors. Préviens-moi quand tu pars. Regarde-moi, lui, avec la 306 sur le milieu de la route, là. Il fout, là, peu. Oui, il s'y T'es bien, là Écoute les oiseaux, il y a un oiseau 306 Ouais, ouais, ouais <rire> Oiseau stage 3 Je te dis à la base, il y a le récupéré, mais il fait crayote. C'est vrai que c'est beau ça. C'est quoi La rota. Pas combien de temps en haut Après, j'ai fait des petits trucs au sol et tout Ah, si ça va. Ouais Attends, et en plus Non, elle est pleine. Action What? Vas-y. Là on en a deux qui arrivent, la dernière fois que c'est Et après, bah là il n'y a plus rien, tu, tu peux aimer, nickel. Je l'ai échangé, 600 mm là. Je crois qu'il est là. Ouais. Hmm. On peut y aller déjà, vas-y. Pas la meilleure lumière, hein. <rires> Allez, go, hein. Approche-toi vraiment. T'es fou, ça. C'est <rire> hein? C'est bon. bon Ouais. Et je roule comme ça ou je me mets genre un peu pépère comme ça Ouais pépère. Je bloque bloqué, je bloque je pousse, ça sort pas. Oui, on peut faire de tour Ouais, ah ah ah ah là <rire> Ok, ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah je suis C'est très ouais, confortable. 306, approuvé. En plus on avait la light, je l'avais pas vu, regarde. Ouais, j'avais vu ça dans le rétro. <rire>